à tous Dans cette séquence, je vais vous présenter un nombre d'aspects plus fondamentaux de l'informatique pour essayer de vous montrer que ben, ce n'est pas simplement de la technologie mais derrière il y a véritablement des choses théoriques, des objets qui sont souvent des objets issus des mathématiques, qui sont les objets propres à notre discipline et sur lesquels nous avons besoin de travailler pour pouvoir réaliser ben, toute l'algorithmique et tous les programmes euh, qui euh, permettent de faire les applications que je vous ai présenté dans d'autres vidéos. Le premier objet que nous utilisons vraiment beaucoup ce sont des graphes. Alors voici un exemple de graphe. Je ne sais pas ce qu'ils représente. Et vous voyez vous avez des nœuds et vous avez des flèches. C'est ce qu'on appelle un graphe orienté. Et on peut donner toutes sortes de significations à ces nœuds à ces flèches. On en verra quelques unes. Ici j'ai une autre variante. C'est un autre type de graphe. Ça s'appelle un réseau de pétri. Vous avez des nœuds carrés et des nœuds ronds qui ont une sémantique différente et vous voyez que sur les arcs le graphe est aussi orienté et eh bien j'ai des inscriptions qui peuvent s'interpréter. Là ici c'est une représentation d'un modèle mathématique d'expression de la concurrence dans l'exécution des programmes. J'ai ici un troisième type de graphe là par exemple, qui représentent des structures de données. Donc là on a par exemple des pointeurs, des valeurs, des pointeurs qui sont stockés de façon dynamique et qui référencent vers d'autres zones de mémoire, etc. etc. Et puis j'ai ici un graphe, alors ce graphe est une représentation d'internet euh, alors c'est un graphe qui bouge tout le temps, hein. si vraiment on voulait représenter un temps de manière précise, eh bien on aurait des liens qui apparaîtraient, qui disparaîtraient, au gré euh, des redémarrages de machines, des machines qui s'éteignent, qui s'allument, de celles qui se déplacent, etc. etc. Et en fait c'est typiquement le genre d'objet qu'on n'arrive pas à appréhender de façon euh, stricte, parce qu'il est tout le temps en mouvement, mais il a des caractéristiques que l'on peut exprimer, euh, qui euh, sont des caractéristiques de connectivité euh, à certains endroits. Alors les graphes, je vous ai présenté différentes formes de graphes parce que c'est un objet extrêmement courant en informatique. Il y a des graphes orientés, c'est-à-dire que les, les, les liens entre les nœuds sont des flèches, sont orientés, des directions. Non orientés, il n'y en a pas. Euh, et puis on en a euh, énormément euh, en fonction euh, du nombre de classes de nœuds, etc. Par exemple les graphes bipartis, il y avait deux types de nœuds, sinon il n'y a qu'un seul type de nœuds. Bref, on a énormément de choses et nous les informaticiens, c'est un de nos objets emblématiques. C'est un outil de modélisation au départ. Et en fait, euh, c'est un objet qui a été inventé par Euler. Euler habitait à un moment une ville qui s'appelle Königsberg, enfin elle a changé de nom maintenant, à l'époque elle s'appelait Königsberg, qui était caractérisée par le fait qu'il y avait euh, un fleuve qui passait, vous aviez deux rives ici, et puis vous avez deux îles, et il y avait sept ponts. Et un jour il se pose un problème avec un ami, c'est est-il possible de partir d'une rive, de franchir une fois et une seule les sept ponts et de revenir sur la même rive. Donc il se pose ce problème vers 1735, la publication euh, qui définit un peu l'objet date de 1941, et il le modélise de la manière suivante. Le point, c'est un des éléments, donc les deux rives et les deux îles, et puis les arcs représentent les ponts. Et en fait, donc bien avant le premier ordinateur, hein, puisque là on a juste la pascaline, le premier ordinateur, on a vu que c'était dans le dans une autre séquence que c'est au XXe siècle, eh bien euh, Euler détermine cette entité qu'on appelle un graphe et il dit même que pour qu'on puisse faire ce qu'il euh, pariait de faire avec son ami, eh bien il faut que le graphe ait une propriété particulière qu'on appelle une propriété eulérienne. Voilà. Bref, vous voyez que le graphe, ça peut représenter quelque chose donc ici c'est un exemple simple mais en gros pour nous informaticiens c'est un outil de raisonnement sur des objets informatiques. On va parler d'automates qui vont définir des étapes de comportement, ça permet d'analyser des performances de réseau, d'analyser des configurations d'un système par exemple dans le cas de logiciels critiques on part d'une configuration initiale, on regarde tout ce qui peut se passer dans le système, tous les futurs possibles, ça aboutit à d'autres configurations. Donc on, on crée de nouveaux nœuds pour chacune des configurations et on tire euh, une flèche. Et puis on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait atteint tous les états du système. Tout état du système, ça peut être compliqué parce qu'on peut en avoir 10 puissance, 200, 500, 1000 s'il faut. D'accord Mais on sait dans certains cas les représenter et on appelle ça le modèle checking. C'est une technique d'analyse des programmes qui connaît ses ordres de gloire puisque euh, le, les trois savants dont un Français qui ont eu le prix Turing en 2007, donc Emerson, Clark et Sifakis, Sifakis étant le français, eh bien euh, l'ont eu pour leurs travaux sur le modèle checking. On a également des arbres. Alors les arbres en fait c'est une variante de graphes qui ont des propriétés particulières. D'abord ils sont connexes, alors on peut avoir des arbres non connexes, mais on appelle ça une forêt, vous voyez bien l'idée. Connexes veut dire que ils sont tous joints, il n'y a, a pas de, de paquet de nœuds disjoints, on a tout forcément un lien qui permet d'aller d'un paquet de nœuds, n'importe quel nœud à n'importe quel autre, en gros. Hein. Et euh, on a une absence de cycle, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des graphes qui sont orientés et on, on a une représentation parent-enfant. Vous voyez naturellement c'est d'arbre généalogique, d'accord, et ben, c'est un petit peu c'est là. Et là on en fait un usage extrêmement intensif, en partie pour représenter des données, typiquement par exemple Regardons un programme, là c'est ici un programme extrêmement simple en C qui est un langage informatique assez connu Eh bien je peux reprendre ce programme comme ça et ceci est un arbre. Vous voyez ça c'est le programme, ça c'est cette instruction, cette instruction elle prend une chaîne de caractères de type statique qui contient la valeur Hello World et ensuite j'ai une autre instruction qui est Return qui renvoie un entier qui est la valeur 0. Voilà c'est comme ça que je peux le lire et il faut savoir qu'on euh, a des objets qu'on appelle des compilateurs qui prennent des sources typiquement ce genre de texte et qui les manipulent mais ils les manipulent bien évidemment sous cette forme là pour générer par exemple du code binaire exécutable sur un processeur. On a également des arbres qu'on est propriétaires et sympa. Là ici j'ai un arbre binaire de recherche qui contient 15 valeurs et comment puis-je savoir si une valeur appartient ou n'appartient pas à cet ensemble de 15 valeurs. Ben, La première manière à faire, c'est je regarde ici, puis là, puis là, puis là, puis là, puis je remonte, etc. Donc je vais être obligé de parcourir les 15 valeurs. Mais mon arbre binaire de recherche il y a une caractéristique. C'est que je sais que quand je suis à un endroit, toutes les valeurs à gauche seront plus petites et toutes les valeurs à droite seront plus grandes. Donc si je recherche une valeur, par exemple 13, je sais qu'elle n'est pas à gauche, elle est ici. Là, elle n'est pas là, donc elle est forcément à gauche. Ici, elle est forcément à gauche. Ah, il n'y a pas de gauche, je m'arrête. Et ça veut dire que plutôt que de comparer la valeur que je recherche successivement à toutes les valeurs des étiquettes des nœuds de mon arbre eh bien je vais simplement avoir une recherche intelligente et en fait on peut démontrer que la recherche dépend de la hauteur de l'arbre. Or par exemple si c'est un arbre binaire de recherche donc venir veut dire j'ai au maximum deux fils ça veut dire que la hauteur elle s'exprime elle en log base 2 de n et si j'ai un million de nœuds en base 10 log de 1 million c'est 6 donc euh, en base 2, c'est un peu plus, mais vous voyez que ça n'a rien à voir avec le million et c'est des complexités qui sont extrêmement intéressantes. Donc je fais beaucoup moins d'opérations et du coup, ça va beaucoup plus vite pour arriver au résultat. On a également euh, des piles et des fils. J'ai un peu parlé euh, ailleurs de piles, mais une pile, vous en avez forcément dans votre ordinateur. Alors ce n'est pas simplement la batterie qui va l'alimenter. Euh, c'est une soude de données de type LIFO, LIFO pour Last In, First Out. L'idée c'est que je vais empiler des contextes et puis ça va par exemple me permettre de gérer la récursivité. Vous prenez une fonction très simple, la fonction factorielle, factorielle de 0 vaut 1 et factorielle de n est définie comme étant factorielle de n-1 multiplié par la valeur n. Donc je peux le programmer ici en C. Donc je sais que si n vaut 1 ou si n vaut 0, factoriel ben, factorielle de 1 ou factorielle de 0 ça vaut 1. Donc je rends 1. Sinon je fais le calcul, je fais appel à f mais avec le paramètre n-1, je multiplie par n. Et ça c'est une définition, enfin je le tire de la définition par récurrence de la fonction factorielle. En informatique c'est une fonction récursive. Donc. Je fais un appel pour n égale 3. Donc, vous voyez que j'ai ici deux variables, le paramètre, et puis la valeur de retour qui est implicite. Donc, ici, n vaut 3. La valeur de retour, je n'ai pas encore calculé. Puisqu'il faut que j'évalue cette expression-là. Or, cette expression, je ne peux pas la calculer. J'ai besoin de savoir combien je connais la valeur de n, c'est 3. Mais j'ai besoin de connaître la valeur de, n de f de n-1. Donc on fait un appel récursif. Et vous voyez que je reprends le même code, mais cette fois-ci, il ne travaille plus sur le même jeu de variables. Il travaille plus sur le variable bleu foncé, il travaille sur les variables plutôt scientes. Et ici, n vaut 2. Valrette je ne sais toujours pas combien il vaut. Mais par contre, je vais faire un appel à f de n-1, donc à f de 1. Ici, n vaut 1 et ici Valred Valred je vais vous le résoudre parce que je vais arriver dans cette partie là. Cette partie là va me dire que je rends 1 et du coup je peux calculer 1 fois n c'est 1 fois 1 c'est facile du coup je rends 2 puisque c'est 1 fois 2 donc je le rends je vais le rendre ici et du coup quand je remonte la pile eh bien je récupère ce 2 donc ici je fais 2 fois 3 c'est mon n et du coup je sais que le résultat de f de 3 factoriel de 3 est égal à 6. Donc vous voyez que la pile est un objet extrêmement crucial dans une autre euh, séquence. Je vous parle de Fortran et de Lisp. Lisp est le premier langage à pile et c'est le premier langage sur lequel les principes de programmation récursive ont pu être appliqués. En Fortran, c'était compliqué. Il fallait allouer un tableau, il fallait jouer soi-même. C'était très très très très compliqué. Et il faut attendre je vous l'ai déjà dit, je pense, la version de 1977 de Fortran pour pouvoir faire ce genre d'exercice directement en Fortran alors que maintenant c'est courant dans tous les langages. Vous avez également des fils FIL c'est FIFO, first in first out, c'est le principe du pipeline. Je pousse d'un côté, ça sort de l'autre. Et en particulier, c'est un principe énormément utilisé dans un certain nombre de réseaux. Dans une autre vidéo, je vous parle des véhicules, je vous dis qu'il y a plein de processeurs qui sont connectés entre eux par du réseau. Ce n'est pas des réseaux classiques ceux auxquels vous êtes habitués par exemple. Eh bien ce sont des réseaux qui ont des bonnes propriétés. En particulier les messages sont envoyés dans un certain ordre et sont reçus dans le même ordre. Et il y a également des propriétés euh, sur la durée de communication de ces messages. Et eh bien ces réseaux s'appuient sur des fils de type FIFO euh, et euh, par exemple également les communications entre applications euh, dans euh, Linux, macOS, Windows, iOS, Android hein, quand vous envoyez un événement et eh bien c'est stocké dans des FIFO et euh, les applications en question elles récupèrent des listes d'événements euh, qu'elles traitent et qu'elles traitent dans l'ordre où ils ont été envoyés. Donc vous voyez c'est aussi euh, une FIFO, une file c'est aussi un objet qui est extrêmement important, c'est la matérialisation de l'informatique de la file d'attente à la boulangerie par exemple. Alors on a vu quelques structures, des graphes, des graphes particuliers, des piles, des fils, des choses comme ça, mais on a également besoin de logique pour raisonner en informatique. Alors la première des logiques, elle s'appuie sur l'algèbre de Boole, c'est la logique booléenne, et elle a été inventée par un monsieur qui s'appelait Boole, c'est un anglais, au 19 e siècle. Et se trouve que c'est la base de l'informatique et encore une fois on a une base de l'informatique qui date d'avant la création de l'informatique. Donc c'est quoi l'idée On a deux valeurs, vrai, faux, 1, 0 et on a un certain nombre d'opérateurs. L'opérateur de négation, l'opérateur de et donc 1 et 1 c'est vrai et 1 et 0 ou 0 et 1 ou 0 et 0 c'est faux. Le ou, le ou 1 ou n'importe quoi c'est vrai. D'accord. Donc il faut 0 et 0 pour que ce soit euh, faux. Le XOR qui est un OU exclusif. Donc il faut que ce soit 1 ou 0 pour avoir 1, ou 0 ou 1 pour avoir 1. 0 et 0 ça fait 0 et 1 et 1 ça fait 0. Et puis vous avez l'implication et l'équivalence. D'accord. Donc en fait derrière toutes ces opérations, on a des tables de vérité et on peut faire des compositions. Alors ça c'est la base pour tout ce qui est matériel parce que en fait qu'est-ce qu'on va réussir à implémenter sous des transistors c'est des fonctions de ce type là. Et du coup on va construire au niveau du, du, du hard, du, du matériel, on va construire du raisonnement à partir de ce type d'opérateur. Ensuite un peu plus tard, vers la fin du 19e et le début du 20e, on a d'autres logiques qui sont apparues en particulier la logique du premier ordre. Alors là c'est un petit peu plus sophistiqué, c'est que l'alphabet donc on avait un alphabet en logique de boule, hein, c'est vrai, faux, ou 0, 1. Euh, L'alphabet, là, ici, il est un petit peu plus sophistiqué. Il comprend ce qu'on veut. Euh, et on a des variables qui contiennent les valeurs de cet alphabet. Et on a des opérateurs. Alors on a les opérateurs booléens d'une part, mais on a aussi deux opérateurs supplémentaires qui sont des quantificateurs, quel que soit, et il existe. Et puis on a un mécanisme qui a été mis en évidence à cette époque-là, qui s'appelle le modus ponens, qui est le mécanisme de base. Si j'ai f qui est avéré et si je dispose de l'assertion f implique g, et ben ça veut dire qu'en ayant f, j'ai forcément g. Et ça veut dire que du coup, je peux avoir une moulinette à partir d'un certain nombre de faits, une base de faits avérés. Et des règles de ce type-là, je peux inférer des faits supplémentaires. Par exemple, j'ai f et f implique g, je vais donc avoir g qui va être vrai aussi. Et ça, c'est la base pour des mécaniques de type démonstration automatisée. Typiquement, en intelligence artificielle, avec des langages comme Prolog ou des prouveurs, des systèmes de résolution, eh bien on est un petit peu sur ce type de logique. Alors, maintenant, même ça a évolué, on a des on appelle higher order logics. C'est juste pour vous dire qu'on vous en laisse un petit peu. Hein. Ce n'est pas en quelques minutes, bien évidemment, qu'on va vous présenter tout ça. Mais vous avez ici une idée de ce type de logique. Et puis il y a d'autres logiques qui sont un petit peu plus inhabituelles, en particulier des logiques qu'on appelle temporelles. Alors temporelle ne veut pas dire qu'on gère du temps au sens où on l'entend sur notre montre. C'est de la causalité entre événements. En gros, est-ce que entre j'ai donné un coup de pied dans le ballon et le ballon est dans les buts, il y a une relation ou pas Donc on va s'intéresser à ces relations. Donc on a en fait, par exemple, en logique temporelle linéaire, donc en gros ici euh, si j'ai une propriété je me positionne là et que je veux écrire xp ici c'est-à-dire que p doit être vrai exactement après. Je considère à chaque fois un fil d'exécution. Ici fp c'est-à-dire que p doit être vrai dans le futur je sais pas quand mais dans un futur fini. Euh, si c'est g et eh bien vous voyez que p je me positionne ici p doit devenir vrai toujours à partir du moment où je positionne ma propriété et puis comme je vous l'ai dit P until Q, vous voyez que là je vais avoir P et lorsque j'ai plus P je vais avoir Q d'accord et le release eh bien ici la différence comme je vous l'ai dit c'est que je peux avoir à la fois P et Q qui sont vrais mais par contre le coup d'après je n'aurai plus que Q qui sera vrai. Et puis à partir de ça il y a d'autres logiques par exemple la computational trilogique qu'on peut assimiler à quelque chose comme du LTL plus ces quantificateurs-là et ce qu'en gros on dira dans tous les futurs où il existe un futur où cette propriété est vraie. Donc vous voyez que là avec ça on arrive à raisonner sur des relations causales entre des événements qui ont lieu entre eux. Alors pour terminer on va quand même parler de quelque chose qui est un sujet très très chaud, c'est l'apprentissage. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'apprentissage ben en fait, on peut dire que c'est une forme d'algorithmique. On parle de learning et de deep learning. Euh, c'est des approches qui sont essentiellement des approches statistiques. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on va solliciter, euh, observer quelques, enfin, on a des corrélations qui arrivent de façon assez fréquente. Il y a ce qu'on appelle une phase d'apprentissage. Et ce qui est important, c'est que si un phénomène se met à être corrélé à une observation et eh bien au fur et à mesure on va faire cette observation et comme un être humain on va apprendre que quand on observe ça et eh bien on va avoir le phénomène qui va être corrélé et puis si ça décroît ben, on va peut-être sollicité, euh, disons attendre le phénomène alors qu'il n'apparaît pas mais euh, sinon et eh bien euh, on va au bout d'un moment on pourrait être amené à désapprendre en jouant sur ces seuils. C'est vraiment une explication très très sommaire mais c'est un petit peu l'idée. Alors pourquoi on parle de Deep Learning Parce qu'on s'appuie sur ce qu'on appelle un neurone artificiel. Donc le neurone il va avoir, comme nos vrais neurones, des entrées qui vont être sollicitées avec des seuils et puis en fonction euh, de ces sollicitations, eh bien, il va émettre un signal en sortie. Et on va construire donc, des réseaux de neurones et plus on met de couches, plus on est entre guillemets Deep. Donc le Deep Learning, l'apprentissage profond, c'est en gros ce type de choses. C'est un sujet qui est assez chaud et qui est assez chaud parce qu'il y a eu quelques événements en particulier euh, je ne sais pas si vous entendu parler de la machine Alphago, hein, qui est en fait un programme, qui a été programmé à l'aide de ces techniques-là, et qui en mars 2016, dont il y a quand même pas tellement longtemps, a été vainqueur d'un monsieur qui s'appelle Lycédol, qui est un grand joueur de Go. Alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais quand je lis « Neuvième dan professionnel, ça sent, ça rigole pas, c'est un type sérieux. C'est le monsieur qui est ici, qui était opposé à un monsieur qui a l'air très jeune et très fort, mais en fait, qui se contentait de reporter sur le plateau euh, du Go, et eh bien des coups qui étaient décidés par le fameux programme AlphaGo. Et effectivement euh, AlphaGo il y avait toute une algorithmique classique, un petit peu comme pour les jeux d'échecs, mais il y avait aussi une phase d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il a ingurgité un nombre incalculable de parties pour justement ajuster tous ces seuils dans son système d'apprentissage à base de réseaux de neurones artificiels. Et après, eh bien, il a réussi à jouer des parties et à vaincre ce grand maître international. Voilà, je vous remercie de votre attention. À bientôt